Et bonjour à toutes et à tous. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour un truc un peu particulier. Euh, on va en fait euh, enregistrer euh, un concept d'émission. Enfin, on va faire le, le pilote. Et en fonction de vos retours, on va voir si on continue euh, ça ou pas. Et en fait, ça s'appelle Lore Stone, donc euh, subtil jeu de mots alliant les mots lore et hearthstone. Euh, pour une émission qui va en fait expliquer le lore, donc l'histoire de personnages trouvables dans Hearthstone que ce soit les personnages euh, héros, les cartes légendaires ou juste des cartes euh, normales euh, et voilà donc là ça va être la première édition je suis en compagnie du charmant euh, Diddles. Salut Voilà. et euh, comme le titre du stream ou de la vidéo Youtube vous l'indique on va parler aujourd'hui de Medivh qui est un personnage très important euh, dans, euh, <rire> dans Warcraft de manière générale et euh, pour, euh, pour cette émission en tout cas, et peut-être pour certaines autres en fonction du sujet, j'ai aussi pris quelques images du film Warcraft pour illustrer certains personnages. Comme ça, si jamais vous avez vu le film, vous allez un petit peu euh, mieux comprendre qui ils sont. Parce que, euh, parce que voilà, c'était plus simple et il euh, n'y avait pas leur version carte Hearthstone. Du coup, euh, voilà. Bon, alors, euh, pour commencer, euh, quelques mots sur Medivh. Euh, en gros Medivh, euh, son titre officiel c'est le dernier gardien de Tirith's donc je vais vous expliquer ce que sont les gardiens de Tirith's un peu plus tard évidemment. Euh, mais donc voilà, en gros c'est euh, un magicien extrêmement puissant euh, qui est le fils de, euh, de Aegwin et de Nilasaran, je vais vous expliquer qui sont ces gens ici. Et euh, voilà, son, son histoire est quand même assez importante et il interagit en fait avec beaucoup de personnages, euh, beaucoup d'autres personnages connus de, de Warcraft. Alors, petite introduction, donc, euh, l'ordre de Telescall, c'est euh, une organisation de, de mages euh, qui protège en fait Azeroth de la Légion Ardente. La Légion Ardente, qu'est-ce que c'est C'est euh, euh, des méchants, en fait. Euh, leur but, c'est de détruire Azeroth, euh, pour une raison un peu compliquée. Euh, euh, je vais, vais pour l'instant passer là-dessus, peut-être que je ferai un épisode sur la Légion Ardente particulièrement, mais en gros leur but, c'est de détruire Azeroth, qui est donc la planète euh, sur laquelle vivent euh, donc euh, les humains, les orques, euh, les taurennes, les drainés, tout ça. Euh, donc, euh, cet arbre de Tirisfool, qui euh, qui protège Azeroth, y est un gardien en fait euh, qui a euh, des pouvoirs euh, et qui a un certain. Comment dire Une certaine crédibilité, euh, parce que c'est un mage euh, plus puissant, encore plus puissant que les autres, etc. Qui est un peu le représentant de l'ordre. Euh, voilà. Euh, du coup, euh, il y a euh, à peu près euh, 1000 ans, euh, donc en moins 1000, euh, il y a une, une mage qui s'appelle Aiguin, euh, que je vais vous afficher euh, là. Alors en fait c'est une fausse carte, euh, c'est-à-dire que Aiguin n'existe pas dans Hearthstone mais il y a quelqu'un qui a fait une, une carte euh, fan-made, du coup euh, je vous ai ça là euh, pour, pour que vous ayez une petite idée euh, en fait, et je vais afficher d'autres fausses cartes pour certains personnages, je vais vous préciser aussi quand ce sera le cas. Euh, donc Aegwin, elle, c'est euh, un des mages les plus puissants de, euh, de l'histoire, qui est donc une humaine, qui a été le gar euh, la gardienne de Fall pendant à peu près 1000 ans, parce que la magie ça conserve bien, et tout ça. Euh, donc euh, pendant qu'elle pendant qu travaille, euh, un jour Aegwin va aider des dragons en Orfandre euh, à repousser une attaque de la Légion Ardente. Donc il y avait des démons qui se sont pointés, les dragons font "Hé, hey, on a besoin d'aide, Aegwin débarque. Elle y va toute seule parce qu'elle est, est ultra balèze, donc euh, elle peut les défoncer toute seule. Euh, donc une fois qu'elle terrasse euh, toute l'armée, euh, elle voit Sargeras. Alors, Sargeras, qui est-il euh, Je vous l'affiche à l'écran. Encore une fois, c'est une fausse carte car il n'est pas encore dans Hearthstone. Je pense qu'il arrivera un jour. Euh, donc en gros, Sargeras, qui est-il C'est euh, est en gros le euh, chef de la Légion Ardente. Euh, et qui est, euh, pour la faire courte, euh, le champion des titans. Euh, les titans c'est des gens euh, qui sont les grands ennemis des dieux très anciens. Et du coup donc euh, les titans et les dieux très anciens, comme pour les Légion ardentes je ferai, je pense un épisode spécial parce que c'est long à expliquer. Mais donc en gros les titans c'est un peu des méchants. Euh, les dieux très anciens aussi d'ailleurs mais bref. Euh, donc en gros Sargeras c'est un méchant, c'est le chef des méchants. Pour la faire très très court. Euh, du coup... Euh, Aegwin euh, voit euh, Sargeras euh, apparaître euh, au loin après avoir euh, terrassé euh, euh, le reste de l'armée. Euh, ce qu'elle ne sait pas en fait, c'est qu'elle ne voit pas Sargeras lui-même, elle voit seulement un avatar, puisque sa vraie forme euh, demanderait énormément d'énergie à invoquer, vu que c'est euh, littéralement un des êtres les plus puissants euh, de, de, de l'univers. Euh, ça demanderait énormément d'énergie. Euh... Bref, ça j'en parlerai plus sur la vidéo sur Sargeras, si jamais on en fait une. Euh, donc voilà, elle se dit bon bah il faut que je le repousse et tout, il est, il est quand même très puissant, euh, donc elle va l'affronter et en fait elle le terrasse vraiment très facilement, c'est surprenant à quel point c'est facile, euh, et euh, mais ça la fatigue quand même un peu parce que ça reste un combat euh, un combat difficile. Du coup, ce qu'elle fait après l'avoir tué, c'est qu'elle cache son corps dans une tombe runique, donc une tombe protégée par la magie, euh, cachée sous l'eau euh, pour que personne ne puisse euh, ne l'atteindre euh, de nouveau. Euh, genre des démonistes pour prendre son, son corps et en tirer de la puissance, ce genre de choses. Euh, voilà. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'était un piège. Et Sargeras a profité... Euh, Sargeras ou Sargeras, en fait, j'ai jamais su comment on le disait vraiment. Euh, donc je vais alterner entre les deux prononciations pendant toute la vidéo, je pense, désolé d'avance. Euh, donc Sargeras euh, a profité de la faiblesse d'Aeguin pour infiltrer son esprit dans le corps de d'Aeguin. Euh, parce que... vous verrez plus tard. Euh, donc euh, Ensuite, Aeguin continue sa vie de gardienne tranquillement, et environ 780 ans plus tard, euh, le conseil de Thierry's Fall, enfin l'ordre de Tirisfal, euh, dit à Aguin que bah il, elle a fait son temps, euh, il faut qu'elle passe la main, etc. Euh, du coup, elle décide de choisir son successeur, son enfant. Son enfant. Donc, elle doit faire un enfant. Logique. Euh, elle décide donc de séduire euh, quelqu'un qui s'appelle Nila Saran, donc, que vous voyez à l'écran. Encore une fois, lui, il n'a pas de carte non plus dans Hearthstone, donc là c'est un, un fanart. Euh, donc elle décide de séduire Nila Saran qui est à la fois euh, comment à la fois un membre de l'Ordre et le conjureur de la cour de Hurlevent. donc Hurlevent étant euh, la ville... bravo pour ta victoire euh, Hurlevant étant euh, la ville des, des humains, enfin euh, la capitale des humains euh, un peu la plus grande ville euh, du continent sur lequel ils sont euh, donc voilà, lui il a la cour, c'est vraiment le mage le plus puissant de la ville, on va dire. Euh, et donc, 9, fois, 9 mois plus tard, euh, naît le petit Medivh, que voilà. Donc Medivh le gardien. Euh, donc cette carte-là existe, pour le coup. Euh, elle se débloque en finissant euh, en finissant l'aventure solo Karazhan. Euh, oui, c'est ça euh, Galandur, Nila Saran, c'est le daron à Medivh, exactement. Euh, du coup, euh, voilà, donc le petit euh, Medivh naît. Euh, donc ce que fait Aegwin, c'est qu'elle lègue ses pouvoirs, enfin, une très très grande partie de ses pouvoirs euh, à son fils, mais euh, elle, les, euh, elle les verrouille, entre guillemets, pour pas qu'il y ait accès avant, euh, avant sa maturité, enfin sa maturité physique. Euh, et elle le confie à son père, donc Nilas, avant de partir. Euh, sauf que. Rappelez-vous, euh, Sargeras avait euh, infiltré euh, le corps de, de Gwyn, et c'était en fait pour euh, s'attacher à Nila, à, pas à, Saran, pardon, à Medivh pour le corrompre. Parce que bah, le, le gardien de Tirrisfall étant le plus grand ennemi de la Légion Ardente, Sargeras s'est dit bah, si j'arrive à, à corrompre le prochain gardien de la Légion Ardente, euh, c'est euh, bah, tout bénef. Quoi. Euh, donc voilà. Est-ce que pour l'instant, des gens ont des questions Parce que c'est... Je sais que c'est assez compliqué. Mais voilà. Est-ce que tu as tout compris, Diddles Alors moi je suis, mais surtout je me suis éclaté avec mon petit Maligos gratuit avec la pyrotechnie à 15. <rire> mais sinon, ouais, ça va, j'arrive à suivre. Okay. Il y a Galandir qui dit, n'empêche Diddles, on le laisse au rang 9 au dernier stream. Là, il est rang 2. Alors il est pas rang 2 en fait, il est en arène. Et le petit 2, ça veut dire que il a fait 2 euh, victoires. Voilà. Mais euh, il est, en vrai, il est légende. Hein. Alors non, parce qu'il a été remis à zéro, vu qu'on est le 4 du mois, donc je suis rang 18 actuellement. Ah, ouais, c'est vrai. <rire> bon bah du coup, stream climb euh, juste après. Alors. <rire> non, pas du tout, c'est faux. <rire> <coughs> donc, Nila Saran euh, forme donc son fils à la magie, qui est évidemment naturellement très doué pour ça, vu qu'il est le fils de, euh, de deux des plus puissants magiciens de euh, du monde. Euh, et euh, ce dernier donc fait son éducation et hurle euh, âgé de 14 ans, euh, le jeune Medivh hein, qui est accompagné de euh, Lane, donc lui dans le film Warcraft, et de Lothar, donc lui dans le film Warcraft, euh, qui sont respectivement donc euh, Lane, c'est le futur roi euh, de Urlevon, donc c'est le, le, le prince Lane techniquement à ce moment-là. Donc Lane Vryn qui est le père d'Anduin Vrin, non le euh, pardon, le grand-père d'Anduin Vryn et le père de Varian Vryn euh, et Lothar qui est le chef des armées et donc le, le, euh, la main droite de, de Lane. Euh, donc euh, ces trois là, cette rayous bande euh, vont se balader à strangle -11. ils se font attaquer par des trolls en embuscade et arrivent à les repousser sauf que Medivh après avoir lancé quelques sorts, genre une petite boule de feu, une petite euh, métamorphose tout ça, il finit par s'évanouir euh, et tomber dans une sorte de léthargie. C'est parce qu'en fait il a atteint sa maturité physique ce qui a débloqué les secrets que Aegwin avait euh, enfermés en lui et ça a également réveillé Sargeras. Euh, du coup donc euh, voilà il se remet un peu euh, après quelques jours mais il est corrompu maintenant. Euh, mais il reste discret avec ça, hein. il va pas gueuler sur les toits que c'est le, euh, le le bras armé euh, de la légion ardente tout ça. Mais euh, voilà, donc il reste en mode un peu espion, tout ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il va commencer à contacter la Légion Ardente et à voir comment détruire euh, les, euh, les races d'Azeroth, en fait. Pour, euh, pour vraiment balayer les, les armées, euh, au moins l'armée humaine, qui est la plus organisée de toutes, euh, afin de réduire vraiment toute résistance à euh, euh, Je dis que les humains sont les plus organisés de tous parce qu'en comparaison... Euh, les euh, Tout ce qui est nains, euh, elfes de la nuit, tout ça, ils sont pas très organisés. Les orques, j'en parlerai juste après. Euh, le reste de la horde, comme on la connaît, euh, c'est pareil, c'est pas très organisé. Donc voilà, vraiment les humains, c'est ceux qui sont les plus, les plus carrés et ceux qui seraient potentiellement les plus à même à contrer la Légion Ardente. Euh oui, euh, Nila Saran était un très bon boss -haut. Euh, dans WoW, on l'affronte à Karazan, donc le raid de niveau 70 qui est euh, dans Burning Crusade. Et euh, c'est vrai que c'est un boss très sympa, d'ailleurs dans sa VF quand il arrive il fait « Je suis Nila Saran euh, !» Il le gueule comme ça, du coup les gens les, les gens s'en souviennent en fait, c'est assez marquant. Et euh, voilà, il est dans la bibliothèque euh, un peu avant la fin, un peu avant d'affronter l'écho de Medivh d'ailleurs, dont j'ai parlé plus tard. Bref du coup, euh, voilà donc Medivh euh, cherche comment détruire la race d'Azeroth, tout ça. Et pendant ce temps-là, Guldan, qui est euh, le héros démoniste euh, jouable dans Hearthstone, euh, qui est donc un orc à la botte de la Légion Ardente, se trouve en Draenor. Draenor, qu'est-ce que c'est C'est une autre planète, donc autre que Azeroth, qui est, originaire, qui est la planète originaire des Draenei, en fait. Euh, les Draenets, vous les connaissez, enfin il y en a quelques cartes dans Hearthstone. Euh, et euh, par exemple chez les, chez les prêtres, parce qu'il y a pas mal de, de prêtres euh, Draenei. Euh, donc voilà, euh, Gul'dan, il se trouve sur cette planète, qui est l'ancienne Outre-Terre, donc euh, pour ceux qui, qui ont joué à World of Warcraft, c'est l'ancienne Outre-Terre, et c'est euh, aussi la planète sur laquelle on va dans Warlords of Draenor, tout le nom. Euh, du coup, Gul'dan, ce qu'il fait, c'est qu'il aide Kil'jaeden. Euh, Kil'jaeden, c'est donc euh, lui, encore une fois c'est une fausse carte, euh, Kiljaiden c'est donc le bras armé, enfin le, le, le, le lieutenant de, de Sargeras. Euh, et euh, ce qu'il fait c'est qu'il va corrompre les orques euh, en leur faisant boire du sang démoniaque. Ou démoniaque. Démoniaque plutôt. Euh, et en fait c'est ce sang démoniaque qui donne euh, aux orques leur peau verte. Euh, si vous avez vu le film Warcraft, ça c'est un des trucs qui sont les mieux représentés. Euh, le fait enfin la corruption euh, des, des orques. Et euh, le fait qu'ils deviennent genre tout verts et tout. Euh, et ce que ça fait, c'est que euh, du coup ils sont corrompus, un peu comme, euh, un peu comme Medivh, euh, Et euh, ça devient une armée pour la légion ardente. Du coup formidable. Mediv trouve quelqu'un à contacter okay. en la personne oui. de oui. Guillem. Pardon. Alka. Oui. On t'entend pas super bien d'après ah bah... euh, deux trois personnes. Ok. Je, je, je, je vais essayer de je vais juste monter un tout petit peu. Je pense. Ok. okay. Mmh. Mmh. Ok, euh, du coup, où on était je euh, euh, Oui, donc euh, euh, Mediv trouve quelqu'un <rire> à contacter en la personne de Gul'dan euh, afin de l'aider à envahir et de détruire Azeroth. Et euh, donc ce qu'ils font ensemble, c'est qu'ils ouvrent la euh, porte des ténèbres. Donc c'est ce grand truc-là que les méchants passent leur temps à construire dans le film Warcraft, encore une fois si vous l'avez vu. Et c'est aussi le... Euh, Comment, le login screen dans World of Warcraft et c'est le portail qu'on traverse pour aller en Outre-Terre, tout ça tout ça. Donc c'est vraiment un, un. Comment un monument assez mythique dans, dans Warcraft. Euh, voilà. Donc du coup euh, Gul'dan euh, utilise ses orques pour construire euh, la porte des ténèbres et avec Medivh donc il l'ouvre des deux côtés. Euh, sachant que sur Azeroth, ça l'a fait arriver euh, dans un dans une région qui s'appelle les terres foudroyées, qui n'est pas très très loin de Hurlevent, mais quand même assez pour que les humains ne remarquent pas cette invasion en fait. Donc, Aegwin, la maman de Medivh, euh, surveillant tout ça d'un peu loin, elle se dit Oula, il y a un gui sous roche. Euh, et vu la puissance des trucs euh, à l'œuvre, je pense que Medivh euh, est, pas, euh, est pas innocent euh, par rapport à tout ça. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller confronter son fils, histoire de, de savoir ce qui se passe. Donc ils vont s'affronter tous les deux. Euh, la il la démonte, parce qu'il a 80% de ses pouvoirs, et lui il a gagné en puissance encore, etc. Euh, mais bon, il en sort épuisé, parce que quand même, euh, avec Gwyn, c'est pas n'importe qui. Du coup, euh, comme tout bon méchant de, euh, de film d'espionnage, il lui raconte le plan de, de Sagaras. <rire> Donc euh, il, il lui explique en fait comment ça s'est passé, c'est-à-dire la gestation, euh, le, le faux combat euh, de Sargeras contre Aeguin et Sargeras qui en a profité pour euh, s'infiltrer dans son corps, avant de corrompre Medivh, etc. Euh, donc il lui raconte tout ça. Euh, et ensuite il l'a banni, euh, mais en la protégeant quand même, parce que bon, ça reste sa maman, donc euh, voilà. Euh, il l'a bannie euh, dans un endroit où elle pourra plus euh, venir, euh, venir l'embêter. Euh, ensuite il y a un autre, euh, autre pélo qui remarque euh, tout ce qu'il qui remarque. Oui, euh, Garandur dit c'est pas encore les terres foudroyées à l'époque. Euh, je me rappelle plus du nom à l'époque, mais du coup ça c est, c est, ça devient les tech euh, enfin, les terres foudroyées après. C'est ça, le marais de Morasse noir, merci. Euh, c'est pas Manorot qui a filé le démoniaque. Euh, bah si mais Manorot, euh, c'est. Enfin comment il a filé le, le, le sang démoniaque à, à Guldan. Et ensuite Guldan il l'a fait boire à tous les orques. Euh, donc voilà. Donc oui. Donc ils arrivent au marais de Moras Noir. Euh, mais donc après que Aegwin Soit euh, venu. Euh, euh, dire, euh, dire à son fils. Euh, ouais c'est pas bien tout ça. Il y en a un autre. Qui remarque euh, que ça va pas. C'est euh, le dragon bleu euh, Arcanagos. Euh, qui est lui en fait qui, encore une fois c'est une carte en euh, euh, un fan art parce que Arcanagos est pas très important en fait son seul rôle c'est de venir euh, parler à Medivh et de se faire euh, corrompre en gros euh, donc lui qui est un pote d'un dragon qui est beaucoup plus connu en la personne de Maligos donc lui euh, Arcanagos donc vient euh, aussi voir Medivh, genre juste après euh, parce que, en fait il appartient au vol bleu. Le vol bleu c'est un groupe de dragons euh, dont fait partie Maligos également, qui sont en fait gardiens de la magie, surveillent un peu tout ce qui se passe, euh, tout ça genre s'il y a des trucs chelous, des, des, des forces un peu euh, un peu obscures bah ils vont, ils vont enquêter. Euh, d'ailleurs la raison pour laquelle Maligos n'y va pas lui-même c'est parce qu'il s'était fait péter la gueule euh, il y a quelques centaines d'années et du coup il se repose euh, donc c'est Arcanagos qui y va du coup, Arcanagos, il va également confronter Medivh. Medivh, ce qu'il fait, c'est qu'il lui envoie une boule de feu corrompue, un truc du genre. Euh, et ça le transforme du coup en euh, plaie de nuit, qui est lui là, le truc euh, pas très très bien détouré, euh, qui est un boss euh, jouable dans la dans le dernier, euh, le dernier raid de World of Warcraft, qui est euh, Retour à Karazhan. Euh... Euh, il est du coup, est un, je crois que c'est un boss caché si je dis pas de bêtises, mais après je sais pas, je l'ai pas fait parce que euh, mon abonnement s'est arrêté avant que, bon, en fait, avant que Retour à Karazhan ne, ne sorte, j'ai arrêté quelques, quelques mois avant ça. On sent euh, la tristesse de la personne qui a pas pu faire son... Ah oui, je suis très très triste. Hein. <rire> euh, donc voilà, c'est un boss qui est jouable, donc c'est ça un peu l'histoire de Plei de Nuit, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, c'est juste ça. Euh, voilà, donc Medivh encore une fois il le démonte, mais il en ressort vraiment très affaibli parce qu'il a affronté quand même deux deux euh, entités très puissantes en les personnes d'Aeguin, sa maman, et de Arcanagos le dragon du vol bleu. Du coup, peu de temps après, euh... ah oui, à savoir, euh, les deux personnes que je viens de citer, donc Aegwin et euh, Arcanagos, ce sont les deux seules personnes qui sentent qu'il y a de la merde avec Medivh, et qui du coup en sont sûrs maintenant, vu qu'ils sont allés le voir. Personne d'autre ne le sait pour l'instant, parmi les gentils. Voilà. Et Les gens. Jou Les gens. <rire> du coup, euh, peu de temps après, le Kirin Tor, donc euh, l'organisation des mages de Dalaran, euh, Dalaran qui est une grande ville euh, avec des mages, du coup. Euh, donc le Kirin Tor envoie un dénommé Khadgar. Alors Khadgar, c'est qui Khadgar, c'est lui. Qui est donc un héros euh, achetable euh, euh, de la même manière que Medivh euh, dans Hearthstone, euh, enfin, qui était achetable mais qui ne l'est plus maintenant. Euh, du coup, Khadgar. Qui bah, euh, c'est C'est un, euh, un jeune mage euh, en cours de formation qu'on voit d'ailleurs dans le film Warcraft. Euh, ça c'est bien fait aussi le fait qu'il aille euh, apprendre auprès de Medivh tout ça. Euh, donc le Tor l'envoie euh, auprès de Medivh pour qu'il aille faire ses classes. Euh, et aussi accessoirement pour, euh, euh, voilà, pour, pour qu'il devienne plus puissant tout ça. Parce que Medivh ça reste euh, le, le mage le plus puissant actuellement en Antiquité et Khadgar a beaucoup de potentiel aux yeux du Kirintor, donc ils se disent on va l'envoyer auprès du meilleur. Sachant que euh, le Kirintor avait déjà envoyé quelques, euh, quelques apprentis pour euh, Medivh euh, mais ils étaient tous devenus fous, etc. parce que qu'ils bah, n'étaient pas assez puissants entre guillemets pour, euh, pour supporter tout ça et parce que euh, aussi Karazhan c'est un lieu un peu chelou qui rend les gens un peu, euh, un peu, un peu fous. Euh, donc voilà. voilà. Du coup, euh, Medivh euh, l'accepte et le prend sous son aile. Alors, c'est drôle, parce que l'animal emblématique de Medivh est un corbeau, mais voilà, petite bouteille. Euh, euh, et du coup, Kadgar va, va résider à Karazhan, euh, en compagnie de euh, Moros. Euh, Moros, qui est euh, le, euh, le serviteur euh, de, euh, de Medivh, et euh, qui Milleure est carte. en carte légendaire euh, dans... Euh, Meilleure de... carte du <rire> monde. <rire> Alors, attends, est-ce que, est que je vais pas je voir le quoi euh... c'est la meilleure carte parce que les, ses serviteurs lorsqu'ils apparaissent ils font oh voilà c'est <rire> tout euh... alors attends hop j'ai juste euh... Là, où Là. Là. hop et hop oh, hop et hop donc voilà c'est lui morose euh, du coup dans, voilà dans, à Karazan il y a Medivh Khadgar, Moroz, Morose et aussi le, le cuisinier de, de Médium, 3 euh, Donc du coup, pendant ce temps-là, euh, la première guerre commence, ce qui marque l'an 0 dans le calendrier. Tout à l'heure, je vous parlais de l'an moins 1000 avec Egwin, euh, tout ça, donc là c'est l'an 0 en fait. La première guerre qui est le, le, le moment le vraiment très emblématique euh, du temps des, des mortels sur Azeroth. Euh, donc la première guerre commence avec du coup les orques qui commencent à traverser le portail et qui pillent et massacre les villages humains. Du coup, les humains, bah, ils, dans le sens euh, Hurlevent, en entend parler. Du coup, euh, Lane, qui est donc devenu le roi hurlevent, euh, contacte euh, Medivh pour lui dire oui voilà, euh, on a des soucis, euh, on se fait envahir, euh, est-ce que vous pourriez nous aider euh, C'est des créatures qu'on ne connaît pas, ils chevauchent des loups, euh, ils, ils brûlent nos maisons, euh, tout ça. Euh, donc il a un peu paniqué euh, le, petit, euh, le petit Lane que je vais réafficher ici. Donc voilà, lui il est un peu... Euh, il est pas serein le pauvre. Euh, et euh, du coup euh, Medivh il fait oui bien sûr, pas de souci euh, je vais vous aider à, à tuer ces, ces gens. Alors qu'en fait il est en train de les aider à euh, ah, envahir. Pendant ce temps là, euh, plus ça va, euh, plus Medivh perd la raison parce que l'emprise de Sargaras euh, augmente. Et du coup, Khadgar, qui quand même passe le plus clair de son temps en compagnie de Medivh, suspecte de plus en plus euh, ce dernier d'être corrompu par la Légion Ardente, mais il n'a pas de vraies preuves. C'est juste euh, des, petites, euh, des, des petits doutes. Euh, du coup, un jour, euh, une, euh, une dénommée euh, Garona Mi-Orc, alors Mi-Orc littéralement Mi-Orc, euh, parce que <rire> Mi-Orc Midraene, euh, non mais c'est ça son nom, Mi-Orc, hein, M-I-O-R-Q. Elle s'appelle mi et c'est vraiment une Mi-Orc. Oui, c'est une Mi-Orc, Mi-Draennais en fait. Mais c'est parce qu'elle est. Euh, je crois qu'elle a été genre adoptée et tout et il fallait lui trouver un nom, du coup ils ont dit Mi-Orc parce qu'elle est Mi-Orc. Euh, parce qu'en en fait elle a été adoptée par des orques, mais euh, des vrais orques entre guillemets, qui sont assez euh, racistes envers les, les Draennais, surtout sur la planète de Draenor, parce que les Draennais en fait ont été euh, mis en esclavage et massacrés. C'est ce qu'on voit dans le film Warcraft d'ailleurs. D'accord, ouais. Euh, donc euh, voilà, du coup c'est un peu pour la. Pour montrer qu'elle est pas pareille, hein. euh, parce que, euh, pour le coup, Garona, elle est un peu euh, pas trop aimée des orques, pas trop aimée des draenets, euh, littéralement le cul entre deux chaises, en fait. C'est euh... <rire> ça vraiment littéralement. <rire> <rire> Alors, on sait pas. Pardon. Mais bref, hein. euh, euh, euh, figurativement, euh, le cul entre deux chaises. En fait. Euh, du coup elle c'est euh, une espionne qui est envoyée par Guldan euh, pour surveiller du coup euh, Medivh et s'assurer que tout se passe bien parce que plus ça va plus Medivh prend une importance grandissante euh, parce que bah, au dernier moment s'il se retourne contre la Légion Ardente c'est là que ça peut tout faire péter du coup Guldan dans le doute il va se dire bon bah, j'ai envoyé quelqu'un pour le surveiller Du coup elle se pointe à Karazhan euh, sauf que euh, Garona et Medivh tombent amoureux euh, ils ont un enfant Medan qui est du coup un quart orc, un quart drainé, un demi-humain. Euh, ah bah, faut être précis. Euh, voilà, donc le petit Medan, M-E-D-A-N. Ils aiment bien les apostrophes dans la fin. Euh, voilà. Du coup, pendant ce temps-là, euh, Garona apprend de Khadgar, euh, parce qu'ils sont potes aussi du coup, euh, que Medivh est corrompu, parce que euh, Khadgar a une vision... Euh, euh, une vision en fait de Guldan qui parle à quelqu'un de d'encapuchonné en lui disant oui il faut que tout se passe bien pour l'invasion tout ça. Et, euh, et derrière euh, la personne encapuchonnée qui dit euh, oui mais enfin euh, tu sais à qui tu parles machin. Euh, et ensuite il enlève sa capuche et on voit que c'est Medivh. Euh, donc dans une vision. Euh, du coup les deux, euh, Garona et Kadgar, euh, découvrent que Medivh est vraiment corrompu. Et du coup, ils vont voir euh, Lane et Lothar afin de tout leur expliquer. Euh, du coup, ce qu'ils ce qu font les deux-là, donc respectivement Lane, le roi d'Hurlevent, et Lothar, son bras droit, le chef des armées, euh, ce qu'ils font ces deux-là, c'est qu'ils montent une petite euh, troupe de, de, de fantassins euh, d'Hurlevent afin d'aller euh, affronter Medivh, avec l'aide de Garona et Kadgar. Euh, pendant le combat, ce qui se passe, euh, c'est que... Euh, Khadgar arrive à planter une lame dans le cœur de Medivh. Euh, du coup euh, Medivh en retour il maudit Khadgar et euh, il lui donne... Euh, euh, il, euh, oui il maudit Khadgar en lui donnant cet aspect de vieux alors qu'en vrai il a genre euh, 18 ans. Euh, c'est pour ça que c'est un vieillard en fait quand on le voit dans World of Warcraft. Euh, donc il est vieillard artificiellement et, euh, mais il a réussi à planter du coup une lame dans le cœur de Medivh. Euh, le démon, du coup, qui, qui sommeillait en lui se réveille complètement euh, mais Lothar euh, assène le coup final en décapitant euh, Medivh, ce qui a pour effet de bannir l'esprit de Sargeras vu qu'il est privé oh. de son enveloppe physique et ça l'envoie dans le néant Alors le néant c'est un peu compliqué dans Warcraft mais en gros c'est pas non plus euh, le vide enfin genre, le néant c'est un truc qui existe c'est un, un peu chelou mais euh, voilà, donc l'esprit de Sargeras c est encore genre quelque part mais très très loin perdu du coup, euh, Medivh est mort, bon, après le souci c'est que la mort de Medivh ça laisse une malédiction sur, euh, une, enfin une, une malédiction, non, enfin, ça, ça laisse des traces sur à la fois Karazhan et euh, le, la région en fait, ça les, ça les rend un peu glauques, lugubres et tout. Euh, voilà, sauf que pendant cet affrontement en fait, euh, Guldan sentait que la fin était proche pour Medivh, du coup ce qu'il a fait, c'est que euh, il a essayé de lire euh, l'esprit de Medivh afin de découvrir l'emplacement de la tombe de Sargeras. Alors rappelez-vous, la tombe de Sargeras c'était euh, ce lieu donc euh, scellé uniquement dans lequel euh, Aeguin avait enfermé le corps de, de ce qui était l'avatar de Sargeras qu'elle avait terrassé euh, il y a maintenant 800 ans à peu près. Euh, et en fait c'est un endroit où euh, Récupérer des artefacts de Sargeras et c'est euh, des objets magiques extrêmement puissants en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'elle l'avait euh, protégé la tombe. Du coup, lui, ce qu'il voulait, c'était récupérer ces objets, ces euh, artefacts magiques euh, et il avait besoin de connaître l'emplacement. Et vu que Mediv avait récupéré euh, les connaissances et les pouvoirs de. Bravo pour ta victoire Et vu que euh, Mediv avait récupéré les connaissances euh, de euh, d'Aiguin, il connaissait l'emplacement de la tombe. Du coup, quand les deux s'étaient mis d'accord, euh, Medivh, bah, pour avoir quelque chose à mettre dans la balance, il l'avait dit à Gul'dan, « Si tu m'aides, euh, je te donnerai l'emplacement de la tombe de Sargeras. Euh, » Du coup, pendant que Gul'dan veut lire dans, dans l'esprit de Medivh, euh, ce dernier meurt. Du coup, euh, ça rompt le lien brutalement, ce qui fait que Gul'dan tombe dans une sorte de coma, euh, en quelque sorte. Euh, donc voilà, il est genre euh, hors service. Mais pendant ce temps-là, euh, la horde arrive à raser Hurlevent complètement. Euh, et Garona, qui est toujours euh, un peu contrôlée par le Conseil des Ombres, euh, est du coup possédée et envoyée pour assassiner le roi Lane, alors que c'est son ami. enfin C'est un truc euh, assez assez émouvant. Euh, donc voilà, le roi Lane est mort. Euh, <rire> c'est <rire> non, <rire> non, mais ils sont amis et elle doit le tuer parce qu'elle est contrôlée par les méchants, alors qu'elle est gentille. <rire> Enfin, bref, c'est triste, voilà. Euh, si vous avez euh, euh, un cœur, ce que dit ne <rire> pas, ça va peut-être un petit peu vous émouvoir. Euh, et du coup, va, voilà le roi des humains est mort, du coup, ils ont perdu la guerre. Et euh, ce que fait... Euh, comment Ce que fait Lothar, euh, qui lui est encore vivant, donc Lothar, je vais le rafficher, donc ce que fait lui, là, euh, c'est que il emmène euh, les, les hommes... Euh, les hommes avec un gros tâche, hein, donc les hommes, les femmes et les enfants... Euh, encore en vie euh, dans une région un peu plus au nord, histoire de les, de les protéger un peu, euh, qui s'appelle euh, l'Orderon. Donc tout ce qui est Vallée d'Arati, tout ça pour ceux qui ont joué à World of Warcraft. Euh, donc il les emmène là, histoire d'essayer de se reconstruire un petit peu... Euh, <rire> un petit peu tranquillement, quoi, on va dire. Euh, donc voilà. Euh, et en fait, ça c'est... Euh... Alors, voilà, Galindur a très bien résumé. Euh, en gros, le néant, c'est un plot hall officiel. C'est un peu genre on, on a envie de se débarrasser d'un truc, ouais il va dans le néon vas-y, c'est un peu ça. Euh, donc voilà. Euh... Qu'est-ce que je veux dire Oui du coup euh, il emmène les hommes de, de recruter tout ça machin. Et euh, Medivh est mort et ben, vous, allez, vous allez me dire, mais Balka du coup l'histoire de Medivh est terminée. Alors oui et non. Parce qu'en fait, comme euh, d'autres gens dans Warcraft, euh, Mediv revient. Sauf que Mediv va revenir bien plus tard. Il va se passer plein de choses entre temps. Entre autres, euh, toute l'histoire de donc le premier roi Lich. Euh, et, euh, et en fait, euh, Medivh va revenir après. Euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va arrêter l'histoire de Mediv à la première partie de l'histoire de Medivh. Donc ce que je viens de dire. Euh, ensuite, on fera, si ça vous a plu un autre épisode euh, de Lorestone qui parlera donc un peu plus de Ner'zhul et du début des, euh, de tout ce qui est Roi Lich, euh, euh, Chevalier de la Mort, euh, tout ça après, euh, donc peut-être pour la sortie du, de l'extension du coup vu que c'est mi-août euh, ça devrait être jouable genre euh, je parlais quelques jours après la sortie de l'extension on va dire, euh, je parlerai de, de, de, de tout ça de, de Norfandre, euh, blablabla. Euh, euh, et ensuite, euh, après que cet épisode euh, des, euh, des Chevaliers de la Mort et du Roi Lys sera fini, euh, ce sera le retour de Medivh, euh, en fait, et sa rédemption. Parce qu'il il, il devient gentil après. voilà euh, ben C'est à peu près tout pour l'histoire de Medivh, du coup, enfin la première partie. Et du coup, est-ce que vous avez des questions Sur le chat ou toi un... Diddles. Moi euh... ah, j'ai en train de me faire rouler dessus donc euh... Ouais je vois ça mais il faut bien une première défaite hein. t'es déjà à 4-0 ouais mais je suis en mage censé gagner <rire> bah bravo ça profite des, des OP Des bugs <rire> des bugs pourquoi des bugs non, non c'est pas, ah, ça, ça, pas été... ça a été fixe les bugs euh, mage. enfin les bugs en fait t'avais une meilleure carte des... en étant en mage donc euh, bah, c'est <rire> Ils ont baissé le taux d'apparition de certaines cartes. Oh putain. Non, parce que ça c'est bien, mais ça peut le faire. Euh... Vas-y, dégage. Euh... Alors, je pas tout, tout suivi parce que je bosse en parallèle, mais c'est très apaisant à ah, écouter en tout cas. Alors, merci beaucoup. Euh, bonjour, Kiddy. Euh, mais t'en fais pas en fait vu que là euh, ce qu'on fait c'est qu'on on regarde pour Youtube mais on s'est dit tant qu'à faire on va stream parce que si les gens ont envie de venir comme ça ça se fait un peu d'interaction avec le chat, si les gens ont des questions, si des points sont pas très clairs ou s'il y a des, des, des, des, comment, des demandes pour les sujets des prochaines émissions. Euh, voilà Donc du coup il y aura la VOD sur Youtube euh, dans genre euh, quelques jours je pense donc t'as pas à t'en faire. Je me fais mais laminer la gueule, hein, c'est euh... Et eh ben, c'est bien fait pour ta gueule, et en plus la... il <rire> y'a la tête de... <rire> de L'Otard la... de <rire> à côté qui est en mode un peu... qui a une tête un peu choquée. C'est ouais. marrant à voir. <rire>